Et eh bien le bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne de Brogeek Alors aujourd'hui euh, comme vous voyez euh, je vous fais en fait un petit euh, genre tuto Qui vous permettrait en fait euh, de pouvoir jouer à Pokémon Go Comme vous voyez sur votre ordinateur donc euh, je vais essayer d'être simple. Bien sûr, l'avantage, je pense que vous le connaissez tous, vous n'aurez pas à vous déplacer, vous n'aurez pas à décharger votre téléphone, vous n'aurez pas à épuiser, on va dire, votre forfait 3G 4G pour utiliser parce que ça demande trop de ressources, trop de données euh, voilà au niveau de la connexion internet et donc, euh, ça va vraiment épuiser, euh, j'ai testé sur mon téléphone portable, et c'est vraiment, euh, une, voilà, ça bouffe vraiment, on va dire, toutes les ressources au niveau de, du téléphone, et euh, je peux vous dire que votre téléphone ne va pas tenir longtemps avant que vous le changez, en, en fin de compte. Donc, moi de mon côté, euh, je préfère plutôt l'utiliser sur un ordinateur, euh, voilà, quitte à un peu, on va dire, contourner voilà la démarche, officiel par euh, bien sûr les développeurs de, de, de programme Pokémon Go mais voilà c'est mieux que rien alors pour faire plus simple comme vous remarquez euh, voilà je suis bien euh, dans le jeu il n'y a pas de problème euh, mis à part quelques bugs mais c'est des bugs même sur les téléphones que vous pouvez avoir et euh, voilà tout en fait euh, c'est tout à fait simple je vais essayer d'être clair et simple euh, on va essayer de faire depuis le début, on va sortir du jeu On va sortir de tout ce qui est ouvert, hein, d'accord Donc moi j'ai utilisé, euh, la, on va dire, l'émulateur Nox Comme vous remarquez, en fait, également il bug un petit peu, il prend beaucoup de mémoire Mais autant que ça prend beaucoup de mémoire sur un ordinateur Que sur un téléphone portable euh, Alors, donc c'est tout à fait simple, il faut télécharger certaines applications et ces applications vous, vont vous permettre en fait d'utiliser bien sûr Pokémon Go correctement au niveau de votre euh, ordinateur donc on va essayer de mettre en plein écran si ça veut bien voilà alors donc pour commencer il faut bien sûr euh, l'émulateur en question nox de toute façon je vous mettrai euh, le lien pour le téléchargement et les applications euh, au niveau de la description. Donc on a dit le l'émulateur en fait Nox euh, App Player euh, que vous pouvez voilà télécharger. Du moment que c'est téléchargé, euh, il suffit d'aller dans les paramètres. Donc euh, au lieu de BlueStacks, euh, il faut router ainsi de suite. Là, il faut juste appuyer sur les paramètres dans le petit engrenage euh, tout en à droite. Bien sûr mettre en français euh, si vous voilà, si c'est en français, sinon chacun choisit la langue qu'il veut, pas de problème. Sinon, route, démarrer, normalement par défaut, vous allez trouver arrêter, il faut le démarrer. Bien sûr, du moment que vous le démarrez, vous redémarrez bien sûr l'émulateur. Et du moment que c'est fait, vous téléchargez euh, Lucky Patcher. Et, mis à part l'Equipatcher, vous devez en fait télécharger le fake GPS. Donc, Bien sûr, du moment que vous téléchargez euh, Lucky Patcher, il faut bien sûr euh, installer au niveau de Lucky Patcher euh, le fake GPS en question, en faisant reconstruire à installer, euh, voilà, vous partez là où vous avez mis l'application euh, fake GPS, on va sur, donc moi je l'ai mis par exemple normalement ici, donc voilà, donc vous partez en fait sur le vous partez sur la partie euh, des dossiers et euh, vous cherchez là où vous avez déposé en fait euh, le logiciel ou le programme on va dire l'application euh, fake GPS et vous l'installez. Bien sûr pour l'installer il faut bien installer en tant qu'application système. Donc et non installer tout court. Donc euh, du moment que vous aurez fait cela. On revient, en fait, marche arrière. Vous aurez le Fake GPS qui va s'afficher. Bien sûr, il va pas s'afficher directement. Euh, soit vous faites recherche, filtre, et vous descendez, et vous faites application système, et vous appliquez. Sinon, la meilleure solution pour que ça sera, que ça soit ouvert, en fait, tout le temps, vous partez sur les trois petits points en haut à droite, paramètres. Dans la partie filtre, vous cochez, afficher les applications système comme ça ils seront toujours affichés donc du moment que c'est fait bien sûr vous installez Pokémon GO bien sûr euh, installation normale et par la suite vous partez sur Fake GPS dans le Patcher et non euh, directement et vous faites lancer l'application ah oui j'ai oublié certains paramètres qu'il faut également modifier donc on va aller directement dessus. Dans les paramètres, euh, on va dire, du système, de l'émulateur, on va dire, en tant qu'Android, il faut bien, bien sûr, euh, mettre un compte Google. Cela va de soi. Pour pouvoir se connecter avec. Dans la localisation également, il faut bien mettre en haute précision. Vous cochez bien sûr haute précision. Et euh, dans l'historique des positions, vous devez bien, en fait... Euh, sélectionner euh, ne pas on va dire désactiver également on revient un peu en arrière on va aller sur l'option développeur bien sûr l'option développeur pour ceux qui ne connaissent qui, qui, qui, pas on va dire la partie pour l'ouvrir il suffit d'aller sur à propos de la tablette ou même sur les téléphones vous descendez jusqu'en bas dans numéro du build il faut appuyer donc là ça vous dit inutile, vous êtes déjà un développeur. Mais quand c'est pas activé, vous faites comme ça, vous appuyez, ça va vous mettre 3, 4, 2, 1. Voilà, donc du moment que ça vous met que c'est activé, vous aurez cette partie qui s'affiche. Bien sûr, en y accédant, il est nécessaire de décocher la position fictive. Pour que Pokémon Go ne bug pas. Euh, mis à part les bugs, on va dire qu'ils sont déjà dessus. Mais voilà, pour qu'ils ne bug pas au niveau de... Voilà du jeu. Alors. Donc, on revient. On a dit, on a ouvert fake GPS. On a fait lancer l'application. Ça nous ouvre cela. Et on valide avec le bouton orange. Donc, fake location engage. On appuie sur Pokémon Go. On attend que ça s'ouvre. Alors voilà, ça c'est ouvert, on va aller sur le compte Google en question. Donc on attend que ça charge le jeu. Et voilà, ça commence à charger. On attend un petit peu. Mais excusez, j'ai mis une, un, une pause en fait, euh, tout simplement parce que le serveur était saturé. Il euh, y a tellement de monde on va dire qui joue à ce jeu. Donc voilà. Alors voilà. On est arrivé sur la carte tant que ça charge un petit peu donc pour se déplacer il suffit de descendre en fait le petit rideau depuis le haut vers le bas vous avez fait gps qui est dessus et vous pouvez vous déplacer donc juste en faisant double clic vous sélectionnez l'emplacement et vous appuyez sur le côté euh, sur le petit euh, le rond orange vous remarquez, ça s'est déplacé voilà. d'un pouce, hein, puisque j'ai pas appuyé très loin. Et donc, euh, si on fait par exemple, on clique sur ce Pokémon, il veut pas. Normalement, je l'ai sélectionné, mais voilà, ça bug, ça bug. Il y a trop de fleurs de Sakura. Il sort de ce poké-stop et apparemment c'est figé. Voilà, vous remarquez qu'il se déplace. Il y avait un pokémon du tout à l'heure ici, je l'ai bien vu. Mais il ne ressort plus. Dans ce cas-là, on va essayer ailleurs donc euh, alors, donc, petite chose également à ajouter si vous voyez que ça bug au niveau du GPS alors il faut partir sur setting et il faut bien cocher expert mode donc euh, ça permet de mieux on va dire stabiliser le fake GPS euh, comme quoi c'est bien réel il euh, n'y a pas de, de fake on va dire euh, derrière sauf que c'est un fake alors donc on revient en fait Qu'est-ce qu'on disait? On allait se déplacer. Je veux bien chercher un autre Pokémon. Alors. Donc. On va aller ici. Et vous remarquez qu'il va commencer. Voilà. Les, les longues distances, en fait, c'est comme s'il se téléporte hein, donc vaut mieux aller doucement. Voilà. Je pense que l'application bug, surtout qu'il y a des saturation. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ressortir du jeu. J'espère qu'il ne sera pas comme tout à l'heure, on va dire saturé au niveau du serveur. Et on voit ce que ça va donner. est bien également c'est que voilà sur euh, l'application euh, nox vous n'aurez pas également à euh, avoir des prélèvements des données des contacts ou autre chose et je vous conseille bien sûr de mettre un compte euh, autre que celui que vous utilisez d'habitude euh, surtout voilà si euh, si vous souhaitez pas en fait au cas où d'être euh, ban au niveau du serveur à un moment donné donc euh, au moins vous pouvez tester et essayer voilà de de jouer euh, sur votre ordinateur, bien sûr. Alors. Donc je vois que ça charge correctement. Tant mieux. C'est ce qu'on veut également. Alors. Et voilà. On est sur le... Sur le jeu. Question. On attend que ça charge un petit peu. J'espère que cette fois-ci... Ça va nous donner la main voilà, on va remarquer que tout à l'heure voilà, donc là ça nous a mis la caméra, il suffit de décocher de désactiver la RA et voilà, donc on est sur le jeu correctement et voilà, donc on voit bien que ça nous donne la possibilité de jouer en étant sur l'ordinateur sans aucun problème donc euh, je pense que on a fait le tour, j'essaierai de faire la description directement sur la partie euh, commentaire ou sinon sur le site euh, que je mets également à disposition au niveau du commentaire euh, que, sur lequel vous pouvez y accéder sans aucun problème. Et euh, voilà tout, je pense que ça. J'espère plutôt que ça va vous être utile et que euh, voilà, vous pouvez jouer sans aucun problème au niveau de votre ordinateur. Euh, je remercie par la même occasion euh, parce que voilà, je, je vous avoue que en fait, euh, ce tuto est, euh, je dirais, euh, un peu inspiré de plusieurs personnes. Euh, Angelo Co, je vous mettrai bien sûr les liens de, des vidéos de, de, de voilà de ces podcasteurs également que je remercie. Il y a euh, Reflex Studio, et il y a Priest, qui a un Anglais. Alors. Euh, mais voilà, on peut faire un peu on va dire euh, comprendre ce qu'il dit euh, et euh, faire voilà les petits tutos actuellement. Voilà j'ai mélangé un petit peu entre les trois pour avoir la meilleure option possible. Et voilà donc euh, le jeu est opérationnel sans aucun problème. Mis à part je disais bien sûr quelques bugs au niveau de, du jeu lui-même. Mais ça voilà c'est euh, général, que ce soit sur un téléphone comme sur un ordinateur vous aurez la même chose, et euh, voilà vous aurez des saturations également au niveau du, du jeu à un moment donné, au niveau des serveurs, donc euh, voilà tout, j'espère que ça va vous plaire, n'hésitez pas à laisser des commentaires et de vous abonner à notre chaîne si ça vous a plu, sur ce passez une excellente soirée ou journée, ça dépend à quel moment vous regarderez la vidéo, et portez-vous bien